Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la de l'académie On veut gagner On va tous nous montrer Qui on est Ensemble On est Yu-Gi-Oh! GX! Nouvelle génération En garde c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve Pour, donc, pour la récap d'ouverture Des Ghosts from the past 2 J'ai été refait Je vous montrerai la carte la plus chère existe enfin la carte la plus chère que j'ai eu mais voilà on va commencer par cercle du dragon divin x2 contrat des ténèbres avec la porte x2 contrat du vide Voix deux. Le sanctuaire céleste. Voix deux. Créature reptilia. Voix deux. Jusque d'invocation couribaux. <rire> x2 épée, insecteur, escalibur je crois que c'est x1 si je ne me trompe pas après, domaine des vrais monarques x2 grapp paladin, nirvana x1 pluton, l'exécuteur des enfers x Go, go Délirage, roi du zéro divin. Voilà. Ouais. Après, celle-là, je vais la garder, mais je vais vous la montrer quand même. Salam grande dragon de l'embrasement. Celle-là, je la garde. Parce que j'en aurai besoin. Numéro 97, drague lion. Alors je regarde. X 2. Draglubion. Drag Pardon, ah excusez-moi. Après, Cavalerie Céleste Santoria. Je crois que je l'ai eu fois. Un. Si joli boss, mais Il me semble que je l'ai eu fois. Un. Je regarde. Voilà. Numéro 38, Espoir Annonciateur Dragon Titanesque Galactique. X3. Après, Jumorgador, Boss Générateur de l'Éternité. Alors oui, Donc, fois 2 Donc ça, c'est des cartes qui peuvent partir à l'échange. Après, Brome, Chevalier, Vampire, Tramoisi, x1. Après, Laplancien, Lap Laplancien, Primatek, je regarde. x2. Dede Kali, Yuga, Roi de la Double Aurore. Je regarde. Voilà. Après, Technochimère, le dragon de la forteresse. J'en gardé un. Sachant que je l'ai topé plusieurs fois. Donc là, x3. Hein, vous voyez bien x3. Désolé. J'ai x3. Après, machine fossile, camion, squelette. Donc ça, c'est 50 centimes pièces. Machine fossile, camion, squelette. Donc, c'est x2. Après, lise navire de la patrouille du pillage. Donc, c'est x2. Ça, je sais que ça a été recherché à l'époque. On va reprendre un petit temps. On va voir. Après, machine fossile buggy squelette. Donc Je rappelle, 50 centimes pièce. Pour ceux qui veulent l'acheter. Machine fossile convoi squelette. Donc, pareil, 50 centimes pièce. Ça, j'en ai pas besoin. Guerrier fossile chevalier squelette. Ils ont réédité. Ah, il est sorti il n'y a pas longtemps spectre rose de dune spectre rose de dune non voilà après une carte qui peut très, très bien coûter cher magicien sombre le dragon chevalier celle là je crois qu'elle était recherchée aussi Grand Mammouth, golfin. Alors, golfin, euh, c'est la fusion entre tête de serpent et dragon zombie. Donc, c'est mon zombie. Donc, ça, ça complétera le, le trade binder que je ferai ce week-end, je pense. Des, euh, ou dans trois jours, dès que je ma qui serait rétabli. Magicien Quintet. Alors, le Magicien Quintet, je regarde. Magicien Quintet, 5 euros pièce. Dragon Mega Flotte Tech. Je vais la garder parce que j'en ai besoin pour mon deck cyber. Après, on va passer au lien. L'une protectrice des agents. Track Black. Trag Black. Après monstre effet. Barbe bleue charpentier de la patrouille du pillage. Cocatorium, le métal lourd à vert Aviar. Des fois il trouve des noms, car c'est vraiment du n'importe quoi. Roi du déclin, balleur roche. Donc cette, deck, cette carte elle a été sortie que dans un deck de structure. Et là, il la sort dans les fantômes du passé. Insector Gigamante. Alors, je crois que c'est celle-là. J'ai eu x2. Donc, euh, ça peut compléter le, le lot Insector que j'ai. Bien sûr. Hein. Après, Reine des Poupées. Alors, la reine des poupées, je crois que j'ai eu en plusieurs fois. je regarde. Reine des poupées, je l'ai eu x2. Donc, je code TCG Market. Hein. Barbe blanche, casque le, du patrouille du pillage. Après, Carapace, immobile. x2. Si je me trompe pas après bête cristalline, dragoire, qu'en ciel, donc celle-là, je peux la, je peux échanger éventuellement parce que je l'ai déjà acheté pour, euh, pour euh, Stardust et je l'enverrai incessamment sous peu. Esprit de tenil Vishouda. j'ai jamais eu cela et en général, les esprits de Tenil, ça part robot bureau je regarde, voilà, robot bureau 001, donc ça c'était pas non je crois. Hein. ils avaient, euh, voilà, après Tatsu Necro. ça, ça c'est une vieille, ça c'est une vieille carte aussi, qui était sortie, il me semble, dans un deck de structure, et voilà, après, pour ceux qui, sont, qui jouent héros de héros élémentaires et héros de la lignée, j'ai eu quelques cartes héros. Voilà. Faris, héros vision. Quoi 2 Après Spectre, Fantoruse. Il oui. me semble que je l'ai eu. Je l'ai eu x3. Après sage infernité. Donc ça c'est il, il sort du support pour le deck infernité, c'est super. Donc je crois que je l'ai eu en. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai eu en 3 fois. Après, Dragon Samsara. Puis, je sais que je l'ai eu en deux fois parce que c'est un beau dragon, mais j'ai retenu deux fois. Vion Hérovision. Donc, Vion Hérovision. On va reprendre jusqu'à l'avant-dernière carte. Chevalier coquillage, donc 50 centimes pièces. Chevalier coquillage, 50 centimes pièces. Manjou, des 10 000 mains. Poids d'eau. Silex sacré, 50 centimes pièces. Pion, enfermité. Après, j'ai une, une crise et revillant. Vengeur. Onomo Ono Raki. Alors, excusez-moi. Ammonite Alien. Donc, je ne sais pas s'ils si vont sortir une carte Synchro Alien. Mais il me semble que. Elle est bien, mais il faut. Ça vous permet de faire une synchro 5. Mais il faut qu'il y ait un monstre alien dans votre cimetière pour pouvoir la faire. Donc, je regarde combien de fois je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah merde, je l'ai eu en trois fois. Neptune, agent de la vie. agent du mystère mars agent de la force duc vampire duc vampire sten fantoruse donc c'est avec fantoruse va revenir à la mode il y a un deck bâtard quand même, le deck Fantoruse. Après, Vent violent, le roi errant. Je crois que j'ai eu que une fois celle-là. Marie Fantoruse, je regarde. Non. Marie Fantoruse, donc en une fois. Greffeur du chaos. Uranus, agent du désordre. Vampire de l'ombre une fois. Après, euh, Minimum Ray et Revision, x2. Comédie d'Espiane, pardon, excusez-moi. Comédie d'Espiane, fois 1 Momie Fantoruse, fois 1 Et la boss générateur de la mort, fois 1 Marbel, boss générateur de la lumière, x1. Marbel, générateur de la lumière, encore fois 2. Fois Pardon, excusez-moi. Saturne, agent du jugement. Banshin, mon nécro, x1. Me semble. Hein. Après, Dragon de l'Explosion. Reza le Méga Monarque. Dragon Primitif le Primeur Alors celle-là, je l'ai eu fois 2 Ensuite, Terre Agent du Mystère. Et pour terminer les cartes... Euh petite rareté, voilà, sphère mystique lumineuse, et la carte full rareté qui est là, qui est là, vous allez la voir, je vais vous la montrer, j'ai réussi à choper une ghost, et là, je suis vraiment content, parce que c'est l'une des plus chères, un petit dragon blanc, aux yeux bleu, qui vaut 320 euros, voilà, donc sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus. Donc si, euh, si vous avez vu des cartes qui vous intéressaient à part la, le dragon blanc yeux bleus, parce que celle-là, je vais être obligé de la vendre. Je la mets direct dans une petite pochette. Celle-là, je la mets en vente, 320 euros, payable par Paypal. Si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, euh, Hormis le dragon aux yeux bleus, bien sûr. Euh, voilà. Euh, je peux échanger, je peux vendre comme vous voulez. Voilà. Euh... Après moi, ce que je recherche, donc c'est un soldat galactique j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Trois cyberurgences. Alors, je vais reprendre mes notes. Je reprends mes notes. Je vais reprendre mes notes, comme ça, c'est... Texte, mes recherches. Euh, trois cyber urgences, un cyber deux cartes à la main ennemie, un pour un, une double invocation, deux servantes Laval et un archer Laval. Voilà, c'est tout ce que je recherche pour le moment. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la team Alors, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour le Trade Binder. Donc, il n'y aura certainement pas les cartes euh, que j'ai eues aujourd'hui euh, dedans. Mais je les mets dans... Je vais les mettre là, dans... Donc, vous me dites, je les mets là, dans les cartes-là. Cartes Ça, c'est des cartes qui ne me servent à rien. Je les mets de côté. Voilà. Pour le moment, voilà. Voilà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 Et tu es prêt à jouer, déplique qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier, Allez tu veux dans tes tachons.